Je suis Lauriane du blog Marathon des Langues. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment faire pour parler comme un natif. Comment faire pour avoir des conversations plus fluides euh, Quels mots utiliser Quelles phrases Comment on va construire tout ça alors juste avant ça, vous pouvez télécharger le kit de démarrage gratuit qui se trouve juste en dessous de la vidéo. C'est un cours en 7 jours pour savoir comment bien apprendre les langues étrangères. Alors pour avoir l'air d'un natif euh, ou du moins pour avoir une conversation qui a l'air plutôt fluide, eh bien moi mon secret c'est de préparer en avance... Tous les petits mots de vocabulaire qui nous embêtent quand on commence à parler. Mais ça, on s'en rend compte une fois seulement quand on, quand on se met à parler. Une fois. Et on bloque et on n'arrive pas à parler. Donc, c'est assez frustrant quand on a quelqu'un en face de soi. Et donc, l'idée, euh, le secret, <rire> c'est de le préparer en amont, d'apprendre tous ces petits mots. Et comme ça, euh, le jour J, vous avez déjà tout et ça ne bloque pas. Parce que c'est vraiment des petits mots qui sont très très embêtants si on ne les connaît pas si on les connaît pas parce que on va euh, je, enfin on va bloquer dessus alors mon conseil c'est de donc prenez une feuille de papier ou un votre smartphone ou votre ordinateur et euh, notez je vous conseille vraiment de noter ces petits mots c'est ce que j'appelle des mots de fluidité euh, donc euh, écrivez-les et traduisez-les et ensuite apprenez-les <rire> en contexte ça sera même mieux par exemple donc, la phrase ah bon. Ça, euh, quand, euh, c'est très utile parce que quand on parle avec quelqu'un, et eh mais si on n'a pas le ah bon, on va être ah. La bouche va s'ouvrir et on saura pas quoi dire. Ça va être des ah, oh, oh. Et ça va pas du tout être authentique et on va pas se sentir à l'aise, euh, avec ce genre, avec ce genre de, de, de phrases, Ou d'expression. Ou d'onomatopée, je dirais même. Ensuite, vous pouvez écrire, euh, sérieux, sérieusement ça veut dire la même chose que ah bon, mais ça correspondra peut-être plus à votre vocabulaire habituel euh, il y a aussi d'accord, ok, d'accord c'est cool c'est cool euh, aussi aussi. ça voilà, c'est des petits mots qui sont très gênants quand on ne les a pas euh, pas encore déjà je ne sais pas donc ça c'est des expressions déjà plus longues mais voilà ce sont, et mon conseil c'est de chercher toutes ces petites expressions que vous avez au quotidien en fait essayez de repérer quand vous parlez français Faites, forcez-vous à faire ce petit exercice de repérer ces petits mots que vous dites toute la journée je vous assure qu'on a, ne se rend pas compte mais repérez-les, mettez des petits bâtons écrivez-les sur une feuille de papier et à la fin de la journée traduisez-les dans la langue que vous êtes en train d'apprendre, parce que si vous les dites en français, ça veut dire que vous les direz forcément dans une autre langue. Donc, euh, tâchez de les avoir à portée de main, de les connaître, et je vous assure que ça va vraiment faciliter euh, votre apprentissage. Moi, je l'ai fait pour le russe, et ça m'a vraiment aidé. <rire> Voilà, donc j'espère que vous avez aimé ce nouveau, cette nouvelle vidéo. Euh, N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, à me traduire ces petits mots. C'est un exercice que je vous donne, à me traduire ces petits mots en commentaire juste en dessous de la vidéo. Et euh, à la liker, à la partager si elle vous a plu. Et donc moi je vous dis à plus tard dans la prochaine. Salut.